Super. Bonsoir à tous. Euh, <coughs> J'espère que vous allez bien. Euh, J'ai fait un live hier pour vous demander si euh, rencontrer votre âme sœur est possible. Est-ce que vous y croyez ou pas Alors certaines personnes m'ont répondu et je vous remercie infiniment de vos réponses et je suis ravie d'avoir des réponses si positives. Euh, justement dans lequel je rencontre dans les lectures enfin dans les réponses que je vois euh, des gens qui ont qui y croient quoi parce que je trouve que c'est super important parce que oui en effet rencontrer son âme sœur est possible quand je parle d'âme sœur je parle de quel type de rencontre mais ben, cette rencontre en fait qui est fluide une, cette rencontre qui est une évidence cette rencontre dans lequel on s'y sent vraiment bien cette rencontre euh, dans lequel l'amour qu'on désire vivre est vraiment là elle est présente c'est pas une lutte pour la pour l'avoir elle est là elle se vit elle est généreuse elle est abondante ça c'est la relation et la rencontre avec votre âme sœur donc la bonne nouvelle c'est que oui c'est possible pourquoi en fait tout simplement parce que tout est vibratoire. Quand on dit que tout est vibratoire, ça veut dire que selon la vibration dans laquelle nous sommes, nous allons attirer à nous des personnes qui correspondent à notre propre vibration. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi vous n'avez pas, pas encore fait cette rencontre en fait Tout simplement parce que la vibration dans laquelle vous êtes aujourd'hui a besoin d'un changement, a besoin d'une rectification. Mais alors là, comment faire alors pour répondre au comment faire, c'est ce que je vous propose justement ce samedi 9 mai de 15h à 19h parce que nous prendrons le, ton, le temps justement de faire un état des lieux de comment faire pour changer votre vibration et surtout quels sont les principaux freins et blocages qui fait que malgré tous les efforts et tout ce que vous mettez en place, cette rencontre elle ne se fait pas. Pour l'instant, pour l'instant, d'accord Donc, c'est ce que nous allons faire à travers un état des lieux. Moi, je vous ai préparé un fascicule qui est déjà vraiment le récap de, de, de, de mes expériences, de ce que je vois dans les cabinets, de ce que je débloque au niveau des, du cabinet. Donc, c'est un gain de temps pour vous. Vous allez gagner du temps, mais surtout vous allez comprendre où est-ce que, à quel point vous allez besoin d'agir justement pour optimiser votre vibration, pour augmenter les chances d'attirer justement cette âme sœur à vous. Donc, en fait, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que C est, c est pas, on ne dit pas « je rencontre quelqu'un, j'ai de la chance d'avoir rencontré cette personne ». Non, toute rencontre ne se fait pas au hasard. Toute rencontre qu'on fait est, la résultante de notre, est le fruit de notre propre vibration parce que nous aimantons à nous, euh, justement, cette rencontre idéale, cette rencontre rêvée. Donc, il n'y a pas de euh, « j'ai rencontré une personne par hasard comme si j'étais quelqu'un qui attendait qu'une pomme tombe entre mes mains ». Non, pas du tout donc, ça veut dire que cette rencontre, elle est possible et elle ne se fait pas par hasard. Elle se fait parce que, euh, parce que justement, votre vibration est optimale pour cela. Alors, il y a certaines personnes qui ne prennent pas conscience de, de leur état vibratoire et rencontrent cette personne, mais, mais vous pouvez le faire consciemment. C est, c est, vous avez vraiment euh, la possibilité d'agir au, au niveau de votre vibration. Voilà. Donc, la question qu'on va vraiment, là où on va se baser justement samedi ensemble, c'est d'aller relever, vraiment d'aller scruter tous les freins et tous les blocages qui vous empêchent de faire cette rencontre. Et une fois que les blocages seront vus, et bien vous allez pouvoir trouver, on va trouver ensemble les solutions justement que vous avez besoin de mettre en place pour que cette rencontre, pour que votre vibration change et que cette rencontre puisse se faire. Alors, nous allons... Aborder, il y a plusieurs points au niveau des blocages que nous allons aborder ensemble. Principalement, principalement, justement, les blocages qui sont liés, parce que c'est ça votre, l'un des blocages, en fait, pour, qui vous empêche de rencontrer cette âme sœur. L'un des blocages, c'est des histoires avec des ex qui sont non résolues. Donc, je ne sais pas si vous vivez des séparations actuellement et si vous désirez rencontrer quelqu'un mais si vous êtes en pleine séparation actuellement ou récemment ou, ou à un moment donné mais que vous sentez que vous êtes encore pris dans votre cœur cet atelier est fait pour vous venez parce que vous allez en même temps euh, trouver des pistes pour résoudre justement parce qu'il est important que cette histoire elle soit close, il est important que le dossier soit clos sinon ça empêche, ça entache le fait que cette rencontre de votre âme sœur puisse se faire donc ça, c'est ce que nous allons voir ensemble. Il y a aussi euh, un autre frein à la rencontre de cette âme-sœur qui est euh, euh, les amours regrettés. C'est justement ces relations euh, ces relations que vous regrettez, en fait, euh, de ces amours perdus. Et, et en fait, c'est aussi important d'aller voir ce qui se passe pour clôturer ce dossier-là, parce que ça... ça ça vous empêcherait justement d'envisager une relation qui puisse être différente et nourrissante pour vous. Donc ça, c'est ce que nous allons aussi traiter parce qu'il y a, par exemple, pas mal de personnes aussi qui viennent me voir, qui rencontrent quelqu'un mais qui ne peuvent pas s'empêcher de comparer. Oui, mais tu sais, de comparer cette personne, leur conjoint, ou leur, enfin, leur, leur chéri avec un ex ou une ex. Et ça, c'est pas bon du tout, justement. Un autre frein aussi, pour qu'on va aller travailler ensemble, pour augmenter les chances que vous puissiez faire cette rencontre, c'est la peur de la séparation, la peur de souffrir, la peur d'être rejeté, la peur d'être quitté. Cette peur-là, ben, elle mériterait vraiment qu'on aille voir ensemble ce qui se passe. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit, j'aurais une question à vous poser par rapport à une personne que j'ai revue. Alors, je répondrai tout à l'heure. Je vais finir déjà sur les autres peurs. Il y a aussi une autre peur que nous allons travailler ensemble, c'est la peur de l'engagement. La peur de l'engagement peut être un frein pour cette rencontre avec votre âme sœur. Et, et il y a aussi plein de subtilités, des choses à laquelle on n'y pense pas, mais qui sont d'une grande importance et qu'il faut absolument, absolument éviter pour pouvoir faire cette rencontre magique. Voilà, donc tout ça, on va en parler ensemble. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette rencontre, elle est entre vos mains elle est entre vos mains. Ce n'est pas une rencontre du hasard ou d'un mystère ou d'une chance ou d'un karma. C'est à vous de vous donner les moyens en fait pour que cette rencontre puisse se faire. Mais cette rencontre elle est vraiment possible et ça c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Maintenant nous avons besoin en fait pour que ça puisse se faire que les dossiers euh, passés soient résolus. On va aussi slalomer dans l'histoire entre papa et maman parce qu'il y a des choses à remettre en place aussi de ce côté-là. Donc, euh, je pense que si aujourd'hui, vous avez vraiment envie de faire cette rencontre, bah, cet, atelier, cet atelier, il est fait pour vous, parce que vous allez repartir avec des points clairs, nets et précis sur ce que vous avez besoin de changer et donc le plan d'action à mettre en place. Voilà. Donc, euh, voilà, j'espère que, euh, que j'ai été claire. Euh, Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. C'est sur inscription. Euh, l'atelier va se faire par Zoom. Donc, euh, je vais mettre le lien. Euh, pour ceux qui sont sur Instagram, le lien, il est sur ma page Facebook. Sur l'événement sur Facebook, euh, l'atelier, le, le, c'est « Êtes-vous vraiment prêt à rencontrer votre âme sœur ?». N'hésitez pas à y aller euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir vous inscrire. Sinon, je pense que c'est dans le lien, il est dans l'intrigue. Je ne sais pas, il faudrait que je vois par rapport à Instagram. Voilà. Euh, inscrivez-vous et puis une chose merci de partager le lien afin que les gens autour de vous puissent euh, en profiter pour vous qui êtes sur facebook je vais justement mettre euh, ben, tout, tout, toutes les informations en dessous donc vous allez avoir euh, tout ça en bas voilà juste en dessous si vous avez des questions sur le, le sujet je serais ravie de vous répondre n'hésitez pas à mettre un commentaire en attendant j'ai sylvain qui me dit sur facebook euh, j'aurais une question à vous poser rapport à une personne que j'ai revue alors que j'avais zappé je l'ai reconnue dans la seconde est-ce une coïncidence ou un signe pour moi il n'y a pas de il n'y a que des rendez-vous en fait c'est pas par hasard qu'une personne euh, revient dans votre système votre système c'est-à-dire votre espace euh, vibratoire de vie donc euh... donc voilà euh... donc euh... Parfois, on retrouve des personnes parce que ça réactive encore des émotions qui ont besoin d'être accueillies. Euh, parfois, ça nous permet de faire le point si c'est vraiment terminé euh, ou pas. ou pas aussi. Euh, parfois, la personne revient parce que c'est peut-être l'invitation à une nouvelle relation aussi. Donc, euh, euh, moi, je dirais que voilà, Sylvain, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, aucune rencontre ne se fait au hasard. La, la question la plus intéressante, c'est qu'est-ce que tu qu'est-ce que ça renvoie chez toi, qu'est-ce que ça réveille chez toi et qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? Voilà. Qu'est-ce que ça renvoie chez toi? Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un à qui tu as vraiment tenu. Vraiment. Je ressens que ça t'a réveillé des plutôt des sentiments plutôt que quelque chose de, ouais, de plus doux plutôt que des émotions négatives. <rire> je ne sais pas si c'est vrai, tu me le diras. <rire> voilà. Très bien. Je vous remercie de m'avoir écoutée. De toutes les façons, on se retrouve tout à l'heure pour la méditation. Et puis, euh, ben, je vous dis à samedi pour ceux qui sont, qui ont envie de se prendre en main, de se prendre en charge et de se donner les moyens vraiment de, de s'ouvrir à la rencontre amoureuse de cette âme sœur. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite. Au revoir.